We'll be Bon yeah. Bonsoir, hein, je, je me présente, hein, moi c'est Mad, hein, dans, dans le jargon des poêles téfales, hein, on pourrait dire hein, que je suis une sorte de, de revêtement antiadhésif adhésif hein, de, de l'amour. Oui, c'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, vous, je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme un feu d'artifice hein, qu'on aurait organisé en oh, l'honneur hein, d'Amadou et Marianne. Et donc du coup, évidemment, personne ne profite jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je, je suis célibataire et, et néanmoins ravie hein, de, de vous rendre compris Et d'autant plus ravi hein, que, bah, que même, aussi physiquement, bah, hein, du fait de, de ce petit ascendant Chris Prohl, hein, c'est que vous donnez vos origines nordiques, hein, et vos yeux et de husky et, et votre blondeur aussi légendaire hein, que, bah, que désormais suspecte. Eh et bien, et bien ce que hein, vous... Vous êtes du coup une sorte de mix hein, entre la version sympathique hein, de, de cette ancienne ministre de la justice, aussi aimable hein, qu'une qu porte de prison, hein, qui, qu est bête, qui est la belle Elisabeth Guigou, et, et la version féminine hein, de, de cet ancien chanteur aminette, hein, reconverti aujourd'hui en langue de pute professionnelle hein, dans, dans l'émission Incroyable Talent. Qu'est-ce mon d'Aeva Elle pourrait être mon. Mais frère, oui mais non, et yeah. eh bien, ma... vous avez oublié, euh... comment elle s'appelle euh... Oh nerd. On veut pas son Et bien, malgré ce, malgré ce petit ascendant à rien, c'est eh ben, quand même pas tous les jours hein, qu'on a la chance hein, de, de rencontrer une actrice, réalisatrice et metteur en scène de talent. Hein, qui, bon, qui en plus, hein, et dir... visagiste, par Et des visagiste. Et qui, en plus hein, d'avoir dirigé hein, des humoristes prestigieux, hein, tels que Gadel Mallet, Pierre Palmade, Julie Ferrier, ou plus récemment Arthur, hein, mais bon, on a tous un loyer à payer, et hein. eh bien, eh bien, réussi l'exploit hein, de... eh depuis plus de 20 ans hein, d'être devenu Là, la spécialiste hein, des, des seconds rôles qu'on remarque, hein, mais, mais pas au point de, de les récompenser. Hein, Jusqu'après avoir raté de peu hein, le, le César hein, du meilleur jeunesse pour féminin en 91 hein, pour votre rôle de, de tortionnaire de vieille hein, dans, dans l'excellent film Tati Daniel, et bien, et bien en 2002 puis en 2004, hein, ils sont malgré hein, les efforts hein, que vous avez fait aussi bien d'un point de vue vestimentaire hein, que, que capillaire pour l'occasion, et bien mais malheureusement hein, une fois de plus se passer à, à un discours hein, du, du César hein, du, du meilleur second rôle hein, pour vos prestations, pourtant remarquées dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain et dans la comédie musicale d'Alain René intitulée « Pas sur la bouche ». Elle a son nom ouseuse hein, qui, bon, qui aurait probablement aigri hein, plus d'une comédienne hein, mais, qui, mais qui de votre côté au contraire hein, vous a donné l'envie hein, de, bah, de mettre votre belle notoriété hein, au service de, bah, de l'association l'un et l'autre à une association formidable, hein, qui, bon, qui, est un peu, hein, qui est un peu une version underground hein, des, des restos du cœur hein, dans le but, et de servir chaque week-end, comme de on l'a dit, des, des repas aussi chauds qu'équilibrés, hein, aux plus démunis et, et autres parasites hein, de, de, de notre société. <rire> et vous savez quoi Eh et bien, et bien d'une certaine oh manière, hein, ça, ça nous fait quasiment un peu commun, en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau. Estimant qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit hein, ni, ni d'avoir faim, ni, ni d'avoir froid. Ils sont aussi bien hein, d'un point de vue nutritionnel que, que sexuel. Et de se ce fait, hein, j'ai eu l'idée de créer l'association l'un dans l'autre un projet mais qui permet aux femmes qui comme moi approchent dangereusement de la sans pour autant avoir de réel espoir de toucher un jour des allocs de proposer comme on dit la butte et le couvert à des sans-abri aussi infirmiques que c'est négatif. sur ces petite confidences je vous abandonne je file de ce pas tenter ma chance au Vatican au Benoît XVI souhaite que le latin reprenne du service au sein de l'église, donc c'est comme voilà, la langue morte de l'amour c'est celui d'être enfin dans, dans toutes les bouches comme on dit et eh bien eh n'hésitez pas à me rejoindre <rire> Bravo, Bravo. Ah là là. La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le Move.